Quand on ne voit pas, on ne le sait pas. Et alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on ne voit pas, quand on ne voit pas, on va dire, correctement, attention, je ne parle pas de ne pas voir du tout, euh, mais quand on ne voit pas correctement, quand on ne voit pas avec les fameux dix dixièmes dont on parle tout le temps, euh, eh bien, on ne se rend pas forcément compte. Pourquoi Parce qu'on n'a pas forcément vu mieux, déjà. Donc, on n'a pas de moyen de comparaison. Ça, c'est vraiment important à comprendre, puisque je rencontre énormément de personnes en magasin qui me disent « Oui, oui, non, mais c'est des lunettes de repos. » Et quand je regarde la correction, pour moi, ce n'est pas du tout des lunettes de repos. Et effectivement, oh, enfin, après, c'est une histoire d'accepter ou pas le fait d'avoir besoin de lunettes, mais souvent, on me dit « Non, non, non, non, non c'est une petite correction. » Et ce ne sont souvent pas des très fortes corrections, mais ça suffit pour pas voir euh, correctement tout au moins. Il y a une deuxième composante à ça, c'est au niveau des enfants. Les enfants, eux, euh, n'ont pas le même jugement que nous adultes et donc même si euh, un enfant en fait, peut voir par exemple un, av un avion dans le ciel, ce pas pour ça qu'il voit bien des deux yeux. Donc on peut faire les petits tests tout simplement bah, en lui cachant un oeil, en lui disant euh, est-ce que tu vois bien là et là. Par exemple à la télé sur une chaîne d'information avec le bandeau qui défile, euh, avec les news, est-ce qu'on les voit de la même manière d'un côté et de l'autre On peut le faire évidemment, il faut le faire en tant qu'adulte, hein, euh, mais sur les enfants, c'est encore plus important. Donc, si je résume pour l'instant ce qu'on vient de dire, c'est que euh, quand on ne voit pas, on ne le sait pas, il y a deux composantes. Il y a d'une, un enfant qui peut très bien bien voir d'un œil, mais pas de l'autre, et là, ça va être important à corriger et le plus tôt possible. Et ensuite, bah, enfant ou adulte. Quand on n'a pas de moyenne comparaison et qu'on n'a pas déjà mieux vu, alors évidemment, si on a eu une baisse d'acuité, une baisse de vision euh, soudaine, on s'en rend compte. Mais si on n'a jamais mieux vu, on ne peut pas savoir que c'est mieux. Il euh, y a 30 ans, quand on regardait la télé, on avait l'impression, en regardant un dernier, le dernier film qui venait de sortir, qu'il était d'une top qualité. Quand on le regarde maintenant, <rire> c'est complètement différent et on est loin d'être dans la 4K. Mais on n'avait pas conscience qu'on pouvait faire mieux. C'est un petit peu la même chose là. Donc pour ça, pour en être sûr, on peut faire des petits tests chez soi, tout simplement bah, ce fameux bandeau euh, de, sous les chaînes d'information avec les news qui défilent, euh, ou que l'on peut euh, se comparer par rapport à une autre personne dans, dans la pièce, à son conjoint, à ses enfants, mais aussi de le faire œil par œil, savoir si on a la même vision à, à droite et à gauche, puisque le cerveau, lui, va choisir la meilleure image, on ne s'en rend pas forcément compte qu'on bah, a un œil qui voit euh, et qui est plus performant que l'autre. En cas de doute, on peut aller chez aussi, chez son opticien, pour aller faire un contrôle. Et évidemment, ce qui est encore mieux, mais les délais sont un petit peu plus longs et moins accessibles, c'est d'aller chez l'ophtalmo pour euh, contrôler euh, la vue, faire un bilan complet, euh, parce que l'opticien ne pourra faire qu'un bilan au niveau de la vision. Enfin, euh, quand je dis bilan, il pourra faire un dépistage, au niveau de la vision uniquement, euh, alors que l'ophtalmo, lui, fera un bilan complet, en, en plus, avec euh, de, de l'œil, euh, réellement, en tant qu'organe, savoir s'il n'y a aucune pathologie derrière ou aucun petit problème qui nécessiterait des soins.